Gabriel client qui est chercheur à l'Université catholique de Louvain, à l'Institut d'études orientalistes, spécialiste d'arméniens. C'est bien cette spécialité-là qui le fait venir, parce qu'il est par ailleurs spécialiste en vertu de ses compétences, de sa formation d'ingénieur, de beaucoup d'autres choses, du côté du web sémantique et ce genre de, de choses, mais là, ce n'est pas de cela, en tout cas peut-être pas directement, qu'il sera question. Mais Gabriel client étudie depuis des années la tradition arménienne d'Irénée, alors non pas la réception d'Irénée en Arménie dont nous parlait Maxime Yévadian hier, mais le texte arménien d'Irénée. Alors merci, Gabriel de venir nous faire profiter de ta science d'arménologue dont nous avons grand besoin. Alors, faire passer le micro voilà. aussi. Voilà, je vais parler dans le micro, que vous m'entendiez bien. Bah, tout d'abord, un grand merci euh... À, aux organisateurs de, de, de ce colloque pour m'inviter, parce que, effectivement, je me sens un peu en décalage, étant philologue et moins théologien euh, que, que nombre d'entre vous. Voilà, que savons-nous de la version arménienne de la Dersous à RSS euh, bah Oui, j'ai emprunté le, le titre latin pour vous parler d'un objet arménien qui parle d'un objet grec. Voilà, donc déjà on a tout plein de problèmes à résoudre. Voilà, J'ai établi le texte arménien du livre 5 de l'Adversus ARSS, c'est mon travail hein, depuis euh, plusieurs années, en vue de la publication de l'édition critique et euh, d'une présentation bilingue de, de, de mon travail. Ce sera publié, j'espère, d'ici une année, peut-être un petit peu plus au CSCO. Euh, c'est euh, la version arménienne du livre 5 de l'Adversus ARSS dont vous savez qu'il existe une version arménienne. Donc je vais vous partager quelques fruits de mon voisinage avec l'œuvre de Saint-Irénée, et bien sûr plus particulièrement de son lointain écho arménien lointain dans le temps et puis dans l'espace. Rédigée en gaule romaine par un érudit de culture grecque, on n'a parlé que de ça, effectivement, l'œuvre aurait dû nous parvenir en grec. Au lieu de ça, elle est perdue. Et sa tradition directe, comme vous le savez, ce ne sont que quelques petits morceaux de papyrus, dont le plus petit est d'ailleurs une seule petite lettre. Donc on a vraiment trois fois rien. Par chance, les cinq livres ont été traduits en latin, et euh, nous avons aussi la chance d'avoir deux livres euh, qui nous ont été sauvés en arménien, les deux derniers. Voilà. Alors Un mot sur le texte grec. Nous ne savons presque rien euh, des exemplaires grecs des traducteurs latins et arméniens. Ces exemplaires étaient différents, comme le montrent de nombreux écarts, euh, ben pour ceux qui voisinent ces textes-là, hein, on le voit bien. Mais euh, j'ai aussi observé, par exemple, euh, des erreurs qui sont les mêmes et en latin et en arménien, et à ce moment-là, ça trahit bien une erreur qui est déjà dans une copie de copie euh, du côté du grec, avant même que les exemplaires des traducteurs se distinguent et que l'un aille en Orient et que l'autre reste peut-être en Occident, peut-être en Afrique. Certains disent qu'Irénée aurait pu être traduit euh, pour le latin en Afrique. Alors, nous ne savons pas avec exactitude où et quand l'adversus a été traduit en latin, mais on peut tabler donc sur la fin du IVe siècle, donc deux siècles après la production du texte en grec, et il a déjà commencé à naviguer dans l'Empire romain. Euh, je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai noté, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Euh, voilà. Euh... Trois mots, sur le, et plus certainement, sur la tradition arménienne, puisque c'est vraiment mon propos. Le seul manuscrit arménien à contenir les livres 4, 5 de l'Adversus ARSS a été découvert en 1904. On l'a déjà entendu plus d'une fois lors de ce colloque. Il a été découvert à Yerevan par un archimandrite, Karapet Termokotschern, et il contient aussi l'unique exemplaire de l'épilexis. C'est une copie qui a été réalisée entre 1259 et 1240, 89. On sait cela grâce à un colophon. Euh, C'est un exemplaire euh, qui est vraiment très beau. Euh, D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le, le début de ce livre-ci. Hein, voilà. Et nous voyons ici, sous un très joli portique, dans ce manuscrit, euh, que nous avons un titre euh, ici qui est rubriqué. Et ce titre nous dit euh, très exactement euh, « Dyrénée, preuve de la prédication apostolique ». Voilà. Et comme je vous le disais, nous avons les livres 4, 5, puis l'épilexis. Donc vous remarquez tout de suite que l'ensemble des trois livres d'Irénée qui nous sont restitués sont recueillis sous le titre de l'épilexis et non pas sous le titre de l'adversus ARSS, euh, si je prends le terme latin euh, avant qu'on aborde la suite. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ben, En 1904, c'est découvert, et euh, celui qui découvre cela, c'est un archimandrite à l'époque, mais très rapidement, euh, malheureusement pour nous, il est élu euh, évêque et il doit partir pour Tabriz. Ce qui fait qu'il demande à un de ces tout jeunes étudiants qui vient d'être docteur et de, de, de s'occuper de la publication, qui, qui paraît très très vite, vous voyez, en 1910, donc six ans après. Et c'est pour ça que la première édition, la Princeps, est en fait une édition qui est très diplomatique. Il y a des corrections, mais elles ne sont pas signalées. Et puis il y a des erreurs de transcription. Donc c'est une édition qui est à aujourd'hui la seule disponible, euh, mais euh, elle est loin d'être satisfaisante. Voilà. Alors, 50 ans plus tard, euh, nous avons la chance euh, d'avoir euh, des personnes euh, qui s'y intéressent euh, aux sources chrétiennes et euh, dès euh, 1960, euh, s'enclenche se, se, se, à un grand projet euh, puisque le père Sagnard est mort et que, euh, par chance, euh, le père Adelin Rousseau euh, accepte de prendre la relève et de faire partie d'une équipe et donc il va se préparer cette belle et grande édition, et on doit au père Charles Mercier euh, deux listes euh, qui vont venir euh, augmenter euh, la première édition Princeps et former en quelque sorte la deuxième édition. Donc jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez vraiment lire euh, le texte en arménien, ben vous prenez euh, la diplomatique de 1910, vous prenez les deux appendices euh, du père Mercier dans les sources chrétiennes, et puis vous jonglez avec tout ça et vous essayez de vous y retrouver. Bref, il fallait une édition critique du livre 5. vous en êtes d'accord voilà. <rire> Voilà, donc euh, cette deuxième édition, euh, et est, bon, elle, elle est satisfaisante puisqu'on peut euh, trouver des choses, mais elle est encore insatisfaisante parce qu'en fait, si vous regardez ce sur quoi ont travaillé nos amis dans les années 60, ils ont travaillé sur des photos et, et vraiment, ce n'est pas très lisible. Moi, j'ai eu la chance, je vous mets le même folio est tel que j'ai pu l'obtenir du Maté Ran. Donc j'ai vraiment de la haute définition, je peux zoomer sur un caractère, et encore, je n'ai pas la très haute définition. Voilà. Mais donc je, le, le travail que j'ai pu faire pour arriver à cette édition critique me permet de corriger aussi euh, d'autres erreurs euh, de transcription ou des, ou des approximations, parce qu'ils euh, ne pouvait matériellement pas voir ce qu'il y avait euh, avec les photos dont ils disposaient. Donc avant la découverte du manuscrit, le 37-10 du Maté d'Anaran, il était possible quand même de savoir qu'Irénée avait exercé une influence jusqu'en Arménie et qu'il avait produit une œuvre importante. En effet, Irénée a sa place dans les grands Synaxères, dans les Synaxères, et là je rejoins notre ami Christos Philiotis, puisque pour les Arméniens, Irénée est fêté le 13 Navasart, je traduis le 23 août, voilà, dans le grand synaxaire de Terre Israël, c'est un grand synaxaire qui date de la moitié du XIIIe siècle, et Irénée y a tout à fait sa place, puisqu'on y célèbre ce jour-là, le neuvième jour de la dormition de la Vierge Marie, glorifiée de tous, et la fête du saint prêtre martyr Irénée, évêque de Lyon et imitateur des apôtres, et le martyr de l'évêque Irénée. L'édition de Bayan, qui est une autre édition de, de, de synaxer, les synaxer c'est des choses assez compliquées, on verra ça avec Maxime plus tard, euh, nous, dit, nous précise même une, une chose très intéressante, c'est que Irénée, et là je cite, laissa à la Sainte Église nombre de livres merveilleux au sujet de la Sainte-Foi orthodoxe. Abordons la question de la datation de la traduction euh, euh, arménienne. Cette datation est des plus délicates, comme toutes les datations d'ailleurs, quand on n'a qu'un seul manuscrit. Certains savants ont proposé l'année 604, mais il faut remarquer que cette hypothèse ne repose pas sur des citations, elle s'appuie plutôt sur des écrits qui ont pu être inspirés par Irénée. Donc... Un petit bémol, quand même, là-dessus. Le seul terminus antequem fiable est un terminus postquem de la rédaction d'un florilège dont Maximilien Vagnon nous parlait déjà hier, qui est le sceau de la foi, où l'on compte sept citations de l'adversus ARSS. Alors, il y a quand même quelques difficultés dans, dans, dans, dans ce saut de la foi, notamment, euh, les citations, on, on dit qu'il y a sept citations, mais l'une d'elles, euh, qui est le dixième fragment cité par Jordan, est une composition, un, cent, un centon, dans lequel on dénombre pas moins de 60 composantes, dont 14 n'ont pas réussi à être localisées. Donc, c'est à prendre avec des, des super pincettes. Voilà. Euh, donc... En prenant quand même le saut de la foi avec ce qu'il nous rapporte, pour l'étude que j'en fais, et on peut en discuter. Ça nous pose ici, comme on sait que ce florilège, enfin de mon point de vue, est postérieur à 667, eh bien ça nous situe la traduction arménienne avant cette date-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu être démontré dès 1911, et c'était à Connibert, un grand philologue euh, anglais, euh, que nous donnons cela, on sait que qu'Irénée euh, a été traduit par le même traducteur que Philon. Euh, le, le problème, en revanche, c'est que euh, Connibert euh, en déduit des choses et se trompe dans les datations de Philon, donc euh, c'est pas le bon Philon. Quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, je poursuis l'inventaire avec d'autres sources parce qu'il y a d'autres florilèges, et Maxime vous en a déjà donné un, un, un écho. Le deuxième, le livre des lettres. Ici, nous avons une, la plus ancienne lettre qui est reproduite dans le livre des lettres, est une lettre qui, est, qui peut être datée d'avant 703. On a le livre de la consolidation, de la consolidation et racine de la foi. Euh, on a un impressionnant florilège, le Galata 54, dont on voyait hier une, une photo, un manuscrit ici qui est du XIVe siècle, qui est amputé de, de, de ces pages, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on y retrouve des citations des livres 1, 2, 3, 4, 5. Euh, Moi-même, j'ai découvert il y a deux ans euh, des citations, sept citations du livre 5, dans un commentaire, euh, et parmi ces sept citations, il y en a une de plus de 300 mots et c'est vraiment du Irénée d'un bout à l'autre, et c'est tout, enfin, tout à fait neuf, ça n'a jamais été repéré. Le commentateur en question est très connu des Arméniens, il s'agit de Sarkis le Gracieux, que vous connaissez certainement, bien sûr. Il en existe plus de 20 manuscrits, c'est vous dire que Irénée est propagé en Arménie, mais personne ne le sait d'une certaine façon. C'est tout à fait impressionnant. Et en plus, Sarkis le Gracieux est mort avant que ne soit copié le, manuscr le seul manuscrit qu'on possède. Donc on a en plus des, des, des éléments d'histoire de, de, de la propagation de, de, du texte avec tout ça. Bref, si vous ne voulez pas faire de l'arménien, après ce que je vous raconte. Hein. La septième et dernière source, parce qu'il y, y, enfin, y en a, a peut-être d'autres, hein, mais c'est une source euh, qui fait plus de... Presque mille pages, très grand format, tout petit caractère. C'est un dictionnaire jamais publié, euh, qui a été préparé par un, par un évêque arménien catholique de Lemberg, euh, en Galicie, en Pologne, Lvov, où aujourd'hui, Lviv, en Ukraine. Euh, cet évêque, qui s'appelle Stefan Stefanowicz-Rochka, a fait pour lui-même un dictionnaire pendant les 30 dernières années de sa vie, c'est un énorme dictionnaire, alors c'est latin-arménien, arménien-latin, et euh, dans, arménien ver... dans le latin vers l'arménien, ce qui est tout à fait remarquable, alors c'est un volume de, de, de près de 1000 pages, hein, eh euh, j'ai pu euh, identifier une centaine de citations d'Irénée. Alors c'est parfois des citations petites, mais c'est un dictionnaire, non pas comme nos dictionnaires d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment un thésaurus, d'ailleurs on l'appelle le thésaurus, c'est-à-dire qu'on appelle des citations pour... Pour, pour parler d'un mot, enfin, on fait parler le mot à travers des citations. Et euh, Rochka dit bien qu'il s'agit d'Irénée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un siècle après, à Venise, un autre dictionnaire va être publié, qui va reprendre des éléments du dictionnaire de Rochka, toujours pas publié à cette époque-là. Et ce grand dictionnaire, qui est le plus répandu pour ceux qui font de l'Arménien classique, va citer Irénée sans s'en apercevoir, plus de 25 fois. Là encore, faites de l'arménien, vous allez découvrir des choses. C'est étonnant, mais c'est une langue qui est trop peu étudiée, et il y a des trésors qui attendent euh, qu'on soulève le couvercle. Voilà. voilà. Euh, donc, à l'issue de mon enquête euh, sur toutes ces sources arméniennes, je pense. Vous voyez, j'ai travaillé sur ma thèse que quelques années. Et j'ai trouvé deux sources importantes. Enfin, j'ai pu euh, identifier beaucoup de choses. Mais euh, je, je, je pense, avec nombre d'éminents euh, savants, que euh, Irénée a certainement été traduit intégralement. Enfin, les, les, les cinq livres euh, de notre euh, adversus Areses a probablement été traduit intégralement en arménien. Mais on n'a pas de preuve définitive. Donc, en bon philologue, je ne peux pas vous assurer que c'est fait. Mais je peux vous dire que qu'Adelin Rousseau le pense, que Renou le pense, que plein d'autres le pensent, mais on le pense seulement. Voilà. Alors, la réception arménienne de la Dversus à l'étude de la répartition des citations par des auteurs arméniens nous renseigne sur leur centre d'intérêt et par suite sur les cercles où le traité faisait autorité ces citations étant à l'occasion brandies à l'instar d'armes théologiques. Alors, ici, voilà, la première constatation est que les accepteurs arméniens sont peu intéressés par les deux premiers livres euh, et les questions hérésiologiques euh, que l'on y trouve, plus spécifiquement donc gnostiques, valentiniennes ou martianites. On observe en revanche, en revanche que l'adversus hérésès est cité pour son autorité théologique et dogmatique dans des traités, des florilèges, des commentaires. Hein, donc, euh, dans le traité de l'incorruption de, de la chair, que j'ai dû citer, euh, dans le livre des, des lettres, euh, alors ce livre des lettres qui est une sélection donc, de lettres euh, qui ont été euh, collationnées euh, à l'époque d'un concile, le concile de Devine, en 555, et euh, ce concile ne fut pas son conséquence pour la rupture des églises, entre les églises grecques et latines. Donc là, vous voyez, on a utilisé Irénée pour diviser. Bon, C'est pas tout à fait le thème du colloque. <rire> on a euh, le sceau de la foi dont on a déjà parlé, une collection euh, ici qui est apologétique, organisée sur un canevas intéressant, des dix rubriques définies par les articles de la foi. Euh, C'est comme ça qu'il se présente. Et puis on a ce commentaire des sept euh, épîtres catholiques, euh, ce commentaire que j'ai découvert. L'auteur Sarkis le Gracieux fait du copier-coller, mais ne cite pas ses sources. Alors, il a été étudié par, par un certain nombre de personnes, mais ceux qui ont vraiment travaillé sur ce commentaire euh, avaient travaillé avant que ne soit découvert le manuscrit. Donc, ils ont pu passer à côté. Donc, c'est vous dire que depuis 1904, euh, il y a des choses qui, qui restent à faire hein, sur, sur Rianney. Alors, l'adversus RSS est encore cité dans des florilèges ou des controverses, des controverses christologiques, comme le Galata 54, ou le livre de la consolidation et racines de la foi. Alors, si on se centre maintenant sur le texte de l'Adversus du livre 5 Alors, on sait que l'arménien a été traduit du grec ça n'a pas été immédiat. On a mis quelques années avant d'en être tout à fait sûr, mais il fallait quand même s'assurer de cela. Donc, un des tout premiers résultats de la philologie dans les années jusqu'à 1910, ça a été de s'assurer vraiment que l'arménien euh, héritait du, du grec. Et puis après, on a ces versions latines et arméniennes euh, qui se complètent et se corrigent. Euh, et elles se corrigent pour corriger un mot, une tournure, et parfois combler une lacune, euh, qu'elles proviennent d'une mutilation du manuscrit, ou d'un manque. Ainsi, le manuscrit arménien du livre euh, le, le, pardon, le, le le manuscrit arménien euh, retrouvé a perdu un folio euh, dans, dans son livre 5 Et puis, j'ai pu relever aussi deux sauts du même au même. Donc, il y, y a des lignes qui, qui, qui sautent. Hein, mais là, le texte latin euh, nous a tendu la main et on, a pu, euh, on, on peut compléter ces ces manques euh, qui sont des manques tout à fait euh, fortuits. A euh, l'inverse, pour le latin, euh, une lacune révèle un fait qui est d'une toute autre nature. Euh, C'est que euh, dans les neuf manuscrits qui nous sont conservés, eh bien, euh, certains manuscrits n'ont carré carrément pas le livre 5. D'autres euh, ont le livre 5, mais s'arrêtent dix chapitres avant la fin. D'autres n'ont pas le, le. Enfin bref, à chaque fois, il manque quelque chose. Euh, et ce. Alors. Oui, je devais avancer un peu. Et ce quelque chose, c'est cette partie-là. Et D'ailleurs, si vous ouvrez euh, le, le, le volume 5 des Sources chrétiennes, vous verrez qu'à une certaine page, vers la fin du livre, il y a une page blanche. Et en regard, euh, vous avez le texte en français. Euh, voilà. Donc ça, c'est un, un, un long passage qui demeure absent et qui n'a pas pour cause une, une détérioration ou une faute d'inattention du copiste. Euh, plusieurs manuscrits, donc, ne, ne, ne, ne contiennent pas cette partie-là. Et, et Pour moi, c'est mon hypothèse, toutes ces disparitions appartiennent, euh, qui appartiennent à la tradition latine, c'est-à-dire que le latin, délibérément, a coupé, euh, et Irénée, euh, qui lutte contre les hérésies, ben, de temps en temps, on l'a mis dans le sac avec les autres hérétiques, puisqu'il euh, s'agit ici de millénarisme. Hein, donc a, là, il y, y, y, y a un défaut. Euh, voilà. Donc, pour moi, il y a là une censure, euh, et on en veut à Irénée, et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore complètement docteur, je ne sais pas, ça, c'est moi qui m'avance. En tout cas, c'est un fait, quoi qu'il en soit, que tous les manuscrits latins portent la marque de, de, de cette censure, plus ou moins importante du livre V, et nous devons, ici, à la version arménienne, de nous restituer ce qui a été amputé. Nous pouvons donc assurer que le, livre, euh, que le texte du livre V est cette fois-ci complet, par le concours conjugué des deux traditions qu'il nous restitue aussi une figure peut-être plus authentique de notre sainte Irénée. Enfant, il avait entendu Polycarpe parler de Jean, celui de Patmos, de l'Apocalypse, et puis de son 20e chapitre, c'est-à-dire qu'Irénée n'invente pas le millénarisme. Vous connaissez euh, ces, ces trois versets du, du, du chapitre 20. Plus tard, Irénée a lu Papias, il a lu Justin, qui sont tous les deux des millénaristes. Peut-on vraiment reprocher à Irénée son millénarisme dans un siècle où la question n'était pas tranchée Irénée affirme dans le livre 5, donc euh, à la section 30.1, qu'il existe des exemplaires très sûrs de l'Apocalypse. Il l'écrit un texto comme ça. Et c'est important pour lui, car il fonde sa conception des fins dernières sur le schéma eschatologique joanique. Irénée n'invente pas le millénarisme, c'est une phase de la théologie chrétienne qui est en construction et dont il est un des bâtisseurs. Alors quelques traces maintenant de, de, explicites du grec dans la, tradu dans la traduction euh, arménienne. Bon, si vous avez fait euh, du grec euh, et que vous lisez le mot « oedipe », vous êtes peut-être sensible euh, à ce jeu de mots. Lorsque le traducteur arménien va citer « oedipe », qui est cité dans le livre 5, il va rajouter une petite note et il va dire que c'est euh, « euh, oedipe euh, ». Vous voyez, j'ai du mal à le dire, là. Voilà. C'est écrit dans le... Hein, il, il va évoquer le, le, le fait que c'est un, un, un oedipe au pied de dragon alors qu'en en, en, en grec, c'est ce jeu de mots. Et puis, on a une, une autre chose qui est tout à fait amusante. enfin amusante. Oui. Paradoxalement, les noms grecs, dont la somme théosophique est le chiffre de la bête, là, on est au chapitre 30, euh, section 3, euh, sont translittérés en arménien, alors que le latin va réécrire, et en caractère grec, Enfin, les, ce que j'ai pu consulter de manuscrits et de, de reproductions, on a des caractères grecs dans les versions latines, dans les manuscrits latins. Le manuscrit arménien et aucun, j'ai posé la question à, à nombre de personnes, dans les manuscrits arméniens, on ne trouve pas de lettres grecques. L'arménien a véritablement coupé avec le, le, le monde grec, il était un peu fâché, hein, lorsque... Le, voilà. Tout au plus, on m'a signalé dans une note, dans une marginalia, un caractère grec dans un manuscrit, mais ce serait... Voilà. Donc là, on a, on a du grec, mais la traduction arménienne va donner une translittération, ce qui fait que ça, ça, ça deviendra incompréhensible pour, pour le lecteur arménien sauf s'il sait que derrière, il y a du, de, y a, y a du grec, etc. À, à d'autres endroits, dans le livre 5, il y a des lettres grecques qui sont citées, il y a un iota, il y a un xi, etc. Eh bien, l'arménien va donner l'équivalent dans son alphabet arménien à la place. Bon, voilà Des petites choses comme ça. Alors, le texte grec est le sujet quand même d'une traduction très méticuleuse euh, dans, dans, dans, notre, dans notre manuscrit et c'est ce que l'élaboration de l'édition critique arménienne euh, révèle. Enfin, tout le, tout le travail que j'ai pu faire pendant, pendant ces quelques années. Voilà. Alors, Je, je rappelle d'abord qu'une édition critique d'une traduction euh, cherche à s'approcher au plus près de ce qui est sorti de la plume ou du calame du traducteur. Sa traduction se présente comme une œuvre nouvelle, elle garde un lien généalogique avec le texte source, mais elle prend aussi son autonomie dans la succession de ses copies, la traduction initiale peut connaître alors des déformations plus ou moins importantes, modifications, ajouts, retraits, sans qu'aucune mention ne vienne prévenir le lecteur. L'édition critique, c'est le travail de l'éditeur, cherche donc à identifier et à comprendre ces transformations pour en proposer dans la mesure du possible des corrections justifiées dans la para critique La langue de la traduction est donc notre matière première et la notion d'arménien strictement classique, euh, un Arménien euh, élaboré au, euh, au 5e siècle, vrai, manipulé, ou pardon, qui, qui court au 5e siècle, euh, n'est pas tout à fait l'Arménien que l'on retrouve euh, dans, dans les traductions, puisque euh, la, cet Arménien classique a connu très rapidement euh, des évolutions jusqu'au 7e siècle, et elles sont imputables notamment aux traducteurs arméniens euh, d'œuvres grecques. Euh, et qui ont traduit des, des œuvres des, des pères de l'Église, de philosophes et de... de... J'ai encore un peu de temps Cinq minutes Il oh faut que j'aille très, très vite. J'ai encore tant de choses à vous raconter. Voilà. Euh, donc, on a une langue qui est naturellement appelée hélénophile, euh, mais comme le fait remarquer Weitenberg, hein, le grec a toujours été, et Maxime disait la même chose hier, hein, le grec a toujours été une langue très appréciée euh, de, des Arméniens à cette époque-là. Et Donc, on essaye de s'approcher... Euh, de les premiers traducteurs avaient une profonde connaissance des finesses de la langue grecque, et ils traduisent le sens de l'original dans un style raffiné, mais plus tard les traducteurs deviennent plus inquiets, et à ce moment-là, euh, euh, la langue évolue encore. Bon. Je fais un petit peu plus court, c'est des considérations philologiques. Je ne sais pas si ça vous passionne tant que ça. Bon. Alors, il y a une chose, en tout cas, euh, on va observer euh, notamment des doublets. Les doublets sont un procédé euh, qui présente des figures multiples. Ils combinent la recherche de la bonne traduction, employer deux mots euh, de signification voisine euh, pour essayer de parvenir à une juste traduction d'un mot euh, que l'on n'aurait pas dans, dans la langue de, de réception. Et puis parfois, c'est aussi là pour faire simplement une figure de style. Et les langues orientales aiment bien les doublets. On en trouve en arménien, en géorgien, en Syrie. Euh, Voilà. Je passe rapidement là-dessus. Alors, les philologues euh, s'intéressent euh, notamment beaucoup au doublet parce que c'est un marqueur chronologique euh, des traductions. Peu nombreux en arménien classique, ils connaissent une forte augmentation au début de l'époque hellénophile, puisqu'on va traduire et on va être devant un vocabulaire qu'il faut porter. Mais petit à petit, les procédés de, tradu de traduction vont intégrer de plus en plus les doublés, et il va y avoir sur un jeu de préfixes et de préverbes tout un, tout un travail morphologique, et les doublés vont, vont, vont, vont s'agglutiner, on va voir des mots euh, complets. Voilà. Euh, J'en viens à quelques éléments maintenant pour vous dire quels sont... Ou quels, je suis sur quel slide, je suis là, voilà. Donc, quels sont les principes que j'ai suivis pour arriver à cette édition critique que, que je propose Alors, il est acquis que pour pouvoir dire qu'un texte est hélénophile, il doit... Alors, il est acquis, pour ceux qui font de l'arménien comme moi, vous ne le saviez pas, mais il y a deux grands critères. L'un, c'est de trouver des calques lexicaux, et l'autre, c'est de trouver des, des transpositions de figures syntaxiques grecques. C'est-à-dire qu'il faut que le grec transpire sous l'arménien. À ce moment-là, on peut dire que c'est hélénophile. Alors le calque lexical, je vous en ai mis ici quelques éléments. Euh, le calque lexical est un procédé d'invention qui favorise un enrichissement lexicographique alors qu'il existe déjà des termes appropriés. Euh, dans le livre 5, on en dénombre plusieurs dizaines. Euh, et euh, le, le, voici, enfin je vais aller vite. Voilà. Pom, pom, pom, pom, pom. Qu'est-ce qu'on peut dire du calque Imaginez que l'on tombe sur un mot grec et on se dit, tiens, on va le traduire en arménien. Si on a un mot arménien, on pourrait l'utiliser, puis on se dit non, quand même si c'est du grec, on va essayer de restituer ça. Donc on prend le terme grec, on le décompose, préverbe, racine, etc. On traduit tous les morceaux, ensuite on les recolle et on dit, tiens, voilà un mot arménien. Alors comme ça, on fait des calques, on fait des semi-calques, on fait de la composition, etc. Et aujourd'hui encore, les, le, le, le vocabulaire théologique arménien à garder trace de tout cela. La récapitulation se dit encore avec le terme inventé par le traducteur euh, ici. Euh, avec tout un processus un peu compliqué, mais enfin, ça, ça ferait une, toute une communication. Euh, la seconde exigence, euh, c'est la syntaxe. Alors la syntaxe arménienne classique est bien fixée et ça n'empêche pas le traducteur de suivre des règles empruntées à la langue grecque lorsque le génie de celle-ci autorise des figures que la langue arménienne ne lui permet pas de restituer. Et il se dit, ça serait quand même plus joli avec la... Fa... Voilà, donc il va, il va nous faire du grec en arménien. Alors, ben, vous connaissez certainement le Tadzah trekei, hein parce que vous avez fait du grec. Eh c'est très intéressant, notamment parce que euh, bah, c'est un indicateur de la présence d'un neutre. Et lorsqu'il y a sarx et soma, eh bien, le tazoratrekei que l'arménien a su garder en arménien va nous dire qu'il faut traduire par, par soma et non pas par sarx. Par exemple. Voilà, c'est des petits marqueurs très intéressants. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre En tout cas, voilà, au niveau des principes, et je termine. Les principes que j'ai gardés, j'en suis. Voilà. La présence de plusieurs évolutions dues au caractère hellénisant de la. Euh, donc les doublets euh, sont largement utilisés, le lexique s'enrichit de nombreux calques, je les ai conservés, ils sont le lieu d'une expression du savoir traduire, mais leur valeur dépasse la seule traduction, ils témoignent de la rencontre d'une pensée théologique puissante et d'un effort véritable chez les traducteurs. On n'a pas un petit traducteur hein, pour, pour Irénée, c'est vraiment quelqu'un qui, qui comprend son texte et qui le mâche avant de traduire. La morphologie, en revanche, est parfois un peu altérée dans la copie que nous avons. Et là, nous avons une morphologie verbale qui, qui, qui bouge un petit peu. Numériquement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai repris la morphologie qui est altérée et là, j'ai repoussé cette morphologie vers l'arménien classique. En revanche, pour tout ce qui est de la syntaxe, lorsqu'elle emprunte véritablement les figures grecques, je les ai conservées et c'est important parce que euh, je, je conserve le lexique et la syntaxe qui dépendent directement du grec. En revanche, les évolutions morphologiques qui sont observées sont propres à la langue arménienne. Et là, je les ai écartées pour revenir à l'arménien véritablement classique, euh, puisque ça n'apporte rien à l'esprit de la traduction. Lexique et syntaxe nous disent que nous avons affaire à une traduction. Et le, le, le, le lecteur arménien lit une traduction et il le comprend tout de suite. Alors pour conclure, plus de deux siècles séparent la traduction latine de la traduction arménienne. Les deux traductions sont reçues aux deux extrémités du monde antique, pour parler en géo, etc., en Gaule et puis en Arménie. Donc c'est très intéressant parce que ça nous offre une vue stéréoscopique sur un objet disparu. On a un œil latin, un œil arménien, et l'objet grec a disparu. Et qu'est-ce que ça nous donne quand on a deux yeux pour observer une chose Ça nous donne du relief. Et je peux vous dire que pendant les années où j'ai traduit, j'ai véritablement observé des choses que le latin ne peut pas révéler seul, parce que c'est à deux dimensions, ou que l'arménien ne peut pas révéler seul, parce que là encore c'est à deux dimensions. Et il fallait vraiment deux langues pour qu'apparaissent des choses étonnantes. Euh, qui font l'objet d'autres... Euh, voilà, il euh, y a des choses que... Oui, non, je, je vais garder ça pour d'autres moments. Euh, voilà Alors que la version latine recevait le titre d'adversus RSS pour l'intérêt hérésiologique euh, qui était véritablement marqué, euh, le même tropisme conduisait euh, certainement à censurer euh, Irénée, et euh, pour ses assertions euh, millénaristes. En revanche, la version arménienne a conservé son titre original, ou le titre de, de l'épidexis, et les centres d'intérêt euh, des citateurs euh, paraissent ici inverser euh, la focale, euh, puisqu'on est plutôt sur de la dogmatique, de, de l'exégétique, de la christologie, alors qu'on sent euh, avec le titre latin euh, une toute autre focale. Ce qui semble au demeurant en tout cas bien conforme avec l'histoire de l'Église arménienne qui défend sa foi face à Constantinople et à Rome, euh, quand l'unité de l'Église était plus que jamais un enjeu. Pour les Arméniens, les écrits d'Irénée ont été reçus comme ceux d'un théologien à l'autorité incontestable. Et si je reprends la notice du grand synaxaire où il reçoit déjà le titre de docteur de l'Église, on est en avance sur les catholiques, Irénée laissa à la Sainte Église nombre de livres merveilleux au sujet de la Sainte Foi orthodoxe. Merci.